La prière chrétienne d'Ignace d'Antioche, père de l'Église, mort vers l'An 107. Réglez tous votre conduite sur celle de Dieu. Respectez-vous les uns les autres et ne regardez pas votre prochain avec les yeux de la chair, mais aimez-vous toujours les uns les autres dans le Christ Jésus. Ne souffrez entre vous rien qui puisse vous diviser, mais que votre union avec votre évêque et vos chefs soit une image et une leçon de vie éternelle. Ne croyez pas que vous puissiez rien faire de bon séparément. Il n'y a de bon que ce que vous faites en commun. Une même prière, une même supplication, un même esprit, une seule espérance dans la charité que vous goûterez dans une joie innocente. Tout cela, c'est Jésus-Christ, il n'y a rien de plus beau. Accourez-vous réunir dans le seul temple de Dieu, autour du seul autel qui est le seul Jésus-Christ. Seul il est sorti du Père, lui demeurant uni et retournant à lui. Ignace d'Antioche, mort vers l'An 107, Père de l'Église Cette prière est extraite de « Prière des premiers chrétiens » numéro 39. Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com.